Le premier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, c'est la question de la sécurité. Alors, à plus d'un plus titre, hein, tout d'abord parce que j'ai été co-rédacteur du livret « Sécurité retour à la raison », donc vous le voyez là, euh, donc livret thématique euh, qui vient compléter le programme « L'avenir en commun » que vous avez sans doute lu, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, que dit ce livret euh, thématique sur la sécurité Il revient sur plusieurs euh, points, sur la question de la petite et moyenne délinquance, comme on a l'habitude de dire, euh, avec la, la proposition phare et centrale euh, de remettre en place une vraie police de proximité. Et puis, euh, deuxième élément, euh, c'est sur la question euh, de la lutte euh, antiterroriste. Évidemment, c'est un sujet euh, qui est aujourd'hui extrêmement important. Bien, pour commencer, euh, je vais revenir du coup sur euh, la petite et moyenne délinquance. Vous voyez, celle qui euh, embête le monde euh, au quotidien, les petites incivilités, etc. Et beaucoup de choses sont focalisées sur la question du trafic euh, de stupéfiants et principalement sur la question du cannabis. Vous avez peut-être remarqué que le nouveau euh, ministre de l'Intérieur, euh, Gérard Collomb, a vient d'annoncer euh, qu'il souhaitait, en tout cas en fait, qu'Emmanuel Macron souhaitait, euh, contreventionnaliser euh, le, le, le, le, la consommation euh, de cannabis. Alors qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'au départ, vous avez peut-être suivi l'histoire de Macron qui dit qu'il veut légaliser, puis après il ne veut plus légaliser. Bon, on est habitué hein, au Macron qui change d'avis euh, euh, en fonction des, des, des semaines. Euh, mais concrètement, contreventionnaliser, il parle d'une amende de 100 euros. En gros, euh, ça permet de remplir les caisses de l'État sans pour autant passer par le juge euh, et puis de, de, de désengorger un peu l'activité judiciaire sans pour autant désengorger l'activité policière. Bon, tout ça euh, c'est de la blague à un moment donné euh, ce qu'on propose dans le livret sécurité mais qui est aussi proposé dans le livret santé, qui est aussi proposé dans le livret justice qui est aussi qui est proposé dans plusieurs livrets thématiques c'est de légaliser euh, la consommation du cannabis mais aussi la production et de l'encadrer par l'État, Parce que au fond vous en connaissez, vous, beaucoup des trafiquants de cannabis qui sont pour la légalisation Sérieusement, est-ce que vous en connaissez non, bien sûr que non. À un moment donné, l'objectif, c'est bien de couper l'herbe sous le pied des trafiquants en légalisant la production et la consommation, en garantissant aussi aux consommateurs de savoir ce qu'il y a dans le, dans, dans le produit, dans le, dans le cannabis. Alors, on pourrait me dire, oui, mais bon, tout ça va augmenter la consommation de stupéfiants, il va y avoir plus de jeunes, plus de gens qui vont tomber dans la drogue, hein, comme on a pour habitude de dire. Sauf qu'on a des expériences dans des pays étrangers, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Belgique, au Pays, Pays-Bas, qui est le pays le plus emblématique sur le, sur le sujet, où la légalisation du cannabis s'est accompagnée d'une diminution du nombre de consommateurs. Alors vous, les gens qui nous regardez, si vous êtes... Si vous voulez qu'il y ait moins de consommateurs de cannabis, que vous trouvez que ce n'est pas bien de fumer du cannabis, etc., alors vous avez intérêt à légaliser le cannabis. Si vous voulez lutter contre les trafiquants et contre les trafics, alors vous avez intérêt à légaliser le cannabis. Si vous êtes pour qu'il y ait des campagnes de prévention et qu'il y ait des moyens pour des campagnes de prévention sur les questions de santé, alors vous êtes pour la légalisation du cannabis. Vous devez être pour la légalisation du, du cannabis. Pour toutes ces raisons-là, à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette hypocrisie qui fait que en France, on a le régime le plus prohibitionniste d'Europe, ça c'est sûr, peut-être même du monde, et on a le plus fort taux de gens qui ont déjà essayé de fumer du cannabis d'Europe. Je vous mets de côté le fait qu'on soit aussi le pays record de la consommation d'antidépresseurs, cette fois-ci tout à fait légaux, qu'on peut acheter en pharmacie. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, et la question de la légalisation du cannabis est une question importante. Je reviens ensuite sur les attentats. Dans ce livret thématique sur la sécurité, on parle euh, de retour à la raison. C'est le titre. Parce qu'il s'agit bien de ça. Aujourd'hui on a euh, des services de renseignement qui sont largement axés euh, sur le contrôle technologique. Vous savez, on écoute tout le monde, on essaye de tout voir, euh, de tout entendre euh, et finalement, il y a plein de choses qui passent à la trappe. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'écoute de, de, euh, ou aller euh, regarder ce qui se passe sur les réseaux. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut le faire dans la limite euh, des, des lois et aussi de, de la liberté de tout un chacun euh, d'avoir une vie privée. Mais en même temps, là où on est mauvais, c'est sur la question des signaux faibles. Qu'est-ce que c'est que les signaux faibles, et bien précisément c'est tout ce qui ne passe pas par les réseaux, par le téléphone par internet, etc. C'est-à-dire les gens qui se voient euh, dans la vraie vie euh, entre, entre êtres humains euh, et qui organisent un attentat se font fournir des explosifs des armes, etc. Et ça pour pouvoir détecter ces signaux faibles il n'y a qu'une seule solution, c'est des moyens humains, du renseignement humain et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Et clairement, c'est aussi pour ça que dans le livret sécurité contre toute attente, euh, puisque souvent on nous repeint en laxiste et en bisounours, nous sommes pour recruter 10 000 personnels euh, supplémentaires du ministère de l'Intérieur, dont 5 000 personnels administratifs, pour pouvoir remettre des policiers sur le terrain. C'est ça l'enjeu euh, aujourd'hui sur la question terroriste. L'humain d'abord. L'humain d'abord parce que c'est l'humain qui est bien plus efficace que la machine pour déjouer des attentats euh, terroristes.